Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce mardi 7 septembre. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune A bah, force, vous connaissez le truc. Hein. On est sur Terre, la bonne blague, et puis on regarde autour de nous comment tournent les planètes hein, autour de nous. Et la nouvelle lune, quand on est sur Terre, on regarde l'axe dans le ciel, et le soleil et la lune sont conjoints. Hein. Une nouvelle lune, c'est pour ça qu'on ne la voit pas la lune. Bah ouais, elle passe devant le soleil, donc la nuit, le soleil ne l'éclaire pas, la bonne blague. Bref, nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Dans le signe de la Vierge, qu'est-ce que ça donne Moi, j'ai du mal à regarder devant, en fait. À chaque fois, que je regarde l'écran. Enfin, bref. Allez, la, la nouvelle lune en Vierge, c'est quoi Conjonction Soleil-Lune, le conscient, Soleil, l'inconscient, la Lune, les deux dans le même signe, les deux dans une dynamique qui amorce ainsi, qui va durer un mois. Euh, pour qui elle veut du bien Elle veut du bien à qui Ma nouvelle lune. Elle va apporter, déjà, avant tout, il faut avoir en tête ce que c'est c'est un point de liaison, un nouveau démarrage, un mois, à peu près 28 jours et quelques, etc. Durant lesquels on va amorcer une sorte de, de rééquilibrage entre ce que l'on projette de façon consciente, solaire et la manière dont on fonctionne avec nos ressentis, notre histoire, notre enfance, notre quotidien, notre vie de tous les jours en fait. Et, et cette connexion-là amorce un nouveau cycle pendant un mois. Voilà, C'est un peu dans ce que je suis en train de vous dire. Bref, dans tous les cas, excellent pour qui C'est ça qui nous intéresse. Pour qui est-ce que c'est bon C'est bon pour mes vierges Hein, vous démarrez là un mois avec des nouveaux projets, ça repart, ça redémarre, hein, c'est super. Mais aussi, euh, pour mes taureaux, pour mes capricornes, hein, les trois signes de Terre sont super privilégiés. Là, ce qui démarre en ce moment. Mais aussi, si euh, cette conjonction Soleil-Lune est en Vierge, elle apporte des bonnes énergies à mes cancers et à mes scorpions. Vous ne plaignez pas mes scorpions, hein, vraiment, là, euh, la période adoucit un peu, ça va aller mieux. Hein, moins de stress, moins d'angoisse, moins d'inquiétude. Euh, cette nouvelle lune, elle est extrêmement fécondante, elle est positive parce que je vous garde pour la fin un truc qui est tout à fait intéressant c'est qu'il y a en ce moment dans le ciel, à partir de ce mardi 17, toutes les planètes rapides qui forment des aspects super heureux avec les planètes lentes. Ça, c'est vraiment rare, c'est pour ça que je vais vous faire un avis sur le sujet à la fin. Bref, excellent, on l'a vu, les 5 qui sont les super gagnants. Hein. Euh, mes vierges, mes taureaux, mes capricornes et puis mes cancers et mes scorpions en revanche, mes petits poissons je ne parle pas de vous depuis deux semaines c'est vrai, j'en conviens mais à pas. mais à maxima pas. pourquoi parce que lorsque les planètes sont dans le signe de la vierge elles forment avec vous des oppositions Alors, je vais parler un petit peu de mes poissons parce que c'est vrai que je ne vous ai pas gâté depuis 15 jours donc comme il n'y a pas euh, tout est en opposition, en opposition ça crée des tiraillements il faut être lucide, c'est comme une pleine lune en fait hein, c'est en face, donc ce que vous risquez mes poissons c'est d'être beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif, une, une, une perméabilité affleurante sur un plan relationnel, vous plus, êtes pas, pas plus fragile, ça serait peut-être plus flou dans, les, dans, dans, dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment, d'hésitation, d'indécision, etc. C'est normal mais ça va passer hein, à partir du 22 septembre, 23 septembre, pof, on passe à autre chose. Tenez le coup, ça ne va pas durer. Et puis, mes poissons, je polarise, je n'en ai pas parlé deux semaines encore une fois. Mes poissons, ce moment, vous avez Neptune chez vous, et puis Neptune, c'est une grosse planète, c'est un gros morceau, quoi. Il augmente votre sensibilité, il augmente votre intuition, votre perméabilité, votre réceptivité, votre délicatesse, votre sensibilité, euh, votre altruisme, la qualité est formidable chez le poisson, votre gentillesse foncière, profonde, fondamentale, essentielle. Euh, Ces cœurs comme ça, je vous raconterai un jour des histoires que j'ai vues en clientèle avec des profils poissons qui sont oh, des bonheurs de mère teresa voilà j'ai une affection pour les poissons tout ce qui dès qu'il y a du cœur de l'humain de la gentillesse c'est évident donc pas de panique ça va s'éclaircir même c'est pas le moment qu'est ce que j'ai d'autre donc vous l'avez compris les cinq gâtés Vierge, euh, taureau capricorne hein, pour le mois qui démarre euh, Mes cancer et mes scorpions vous cinq, ça démarre pas mal vraiment ensuite il y a dans le ciel D'autres choses. Alors, il y a aussi Mars, pardon, il y a, je m'embrouille un peu. Il y a Mars qui est en vierge. Mars, l'action, donc ça en fait trois. Soleil, lune, Mars. Hein, donc, euh, vision lucide, sensibilité euh, tout à fait maîtrisée et capacité à retrousser les manches. J'adore, j'adore cette expression. Et puis, on y va, on bosse, on se prend en main, on a des projets concrets, on avance, quoi. c'est de la Terre. Hein. Donc, voilà ce qu'il y a dans le ciel pour les cinq dont j'ai parlé. Mais pas que. Pas que, pourquoi Parce qu'il y a également, toujours, toujours, en ce moment, Mercure, la communication, Vénus, l'affection, l'amour, dans le signe de la balance. Or, j'en ai parlé dans l'horoscope, euh, cette conjonction, cette liaison de deux planètes sur les trois, trois outils qui sont Mercure, comment on communique, Vénus, comment on aime, Mars, comment on agit, j'en ai deux en balance. Et effectivement, en balance, ce pas les plus moteurs, il faut être lucide, mais en revanche, ce sont très certainement ce que je considère comme étant les plus doués, les plus talentueuses, pour s'exprimer avec douceur, gentillesse, fluidité, euh, harmonie, euh, élégance, euh, charme, délicatesse, euh, fluidité, euh, faire en sorte, pour faire en sorte que tout le monde s'entende. Il y a un côté arbitre, il y a un côté bonne volonté active qui fait que euh, plutôt que de se confronter à l'obstacle, on va dire bon, attends, attends, attends, on va se poser, on va voir, toi tu veux quoi, ok, toi tu veux quoi, bon, peut-être qu'on peut trouver un compromis ici, ici, là. C'est tout à fait intelligent, fin, judicieux, euh, et puis on a tout à y gagner quand quand on communique par la douceur, et qu'on essaye aussi d'entendre le point de vue de l'autre, parce que c'est profondément intelligent Mercure en balance. Pourquoi Parce que la capacité qu'on a, avec ces deux planètes qui sont dans ce signe de la balance, donc qui colore collectivement, c'est ça qu'il faut avoir en tête. à euh, trouver le mot juste, à, à dans un premier temps écouter le point de vue de l'autre, absorber l'information, pour ensuite poser des questions, hein. c'est une communication non-violente, moi je suis très adepte de ça, communication non-violente, hein. plutôt que de rentrer dans le lard, ne rapporte rien, l'outil se ferme, c'est un nicotine, c'est un blocus les oreilles de celui qui est en face si on lui vole dans les plumes. Donc, profitons de cette période protégée s'il en est, pour, pour s'entendre, déjà d'un point de vue oratoire, verbal, conscient, Mercure, hein, pour trouver des solutions adaptées, et en même temps, avec Vénus, j'en remets une couche, avec Vénus en balance, pff, Magnifique Vénus en Balance, souplesse, douceur, charme, besoin d'être aimé, besoin d'aimer, oh, câlin, affection, plein de bonnes choses avec Vénus en Balance. Voilà ce qu'il y a dans le ciel en toile de fond, et ceux qui sont particulièrement gâtés par ces planètes en balance, je vous les refais, c'est mes balances, mes versos, mes gémeaux, mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, ces deux aspects de Mercure et de Vénus en signe de la balance, ils sont magnifiques, hein, magnifiques pour se parler, se comprendre, s'entendre et pour tout ce qui concerne la vie affective, amoureuse, les liens, les rapprochements, tout ça, vous êtes les grands gâtés. Les grands gâtés, communication, affection, attention je les refais vite fait, hein, on l'a vu, donc c'est mes balances, mes gémeaux, mes versos, et mes lions et mes sagittaires. La vie est belle. Allez, je vais terminer par... Oui, je n'ai pas parlé de mes poissons. J'en suis bien désolé. Je vous ai dit déjà pff, en ce moment. Mais allez mieux très vite, inquiétez pas. Et puis, je voulais vous parler de, de, des aspects qui sont tout à fait intéressants à ce moment dans le ciel, à partir de ce mardi 17 septembre. Il y a ce qu'on appelle des trigones, collectivement, dans le ciel. Ça, c'est un peu inattendu, je ne vous l'ai jamais fait encore. Il y a des aspects... Euh, tout à fait liant, donc positif, 120 degrés, des planètes qui se protègent. Il y en a trois qui sont à noter, qui sont totalement atypique. Le premier, c'est Mercure, le mental, la communication en balance, on l'a vu à quel point il est fluidifiant, forme un trigone, un angle de 120 degrés quasi parfait, avec Saturne, la rigueur, la profondeur de pensée, il est en verso Saturne, voir plus loin que le bout de son nez, se projeter, euh, anticiper les situations, euh, avoir du recul, de la profondeur de pensée, ouvrir le champ de conscience, c'est pas mal pour la philo, hein, les aspects Mercure-Saturne, il y a ça dans le ciel de façon globale. Si ça pouvait jouer sur notre aptitude à être un peu philosophe, et un peu ouvert, et un peu tolérant et un peu acceptant, ça serait pas mal. En tout cas, ça serait l'idée. Il y a un autre aspect dans le ciel, mais, mais celui-là, c'est celui celui peut-être mon préféré. Il y a un aspect entre Vénus, euh, qui ce mardi 7 septembre est à 25 degrés de la balance, et Jupiter, la chance, l'optimisme, euh, tout ce qui fonctionne bien, à 25 degrés. Donc pareil, trigone, parfait, avec Jupiter qui lui est à 25 degrés verso. Donc en ce moment, euh, tout ce qui est expansion de la vie amoureuse, tout ce qui est expansion de la vie affective, tout ce qui est euh, euh, envie de faire avancer les choses en mettant la bonne goutte d'huile, euh, la période est topissime, vraiment bonne, il hein, faut y aller. Et puis, j'ai en même temps un troisième truc dans le ciel, un trigone entre Mars, l'action, la volonté, qui est à 25 de la Vierge, 25 degrés, hein, bien évidemment, c'est implicite, et Pluton qui est à 25 degrés du Capricorne. Troisième trigone dans le ciel, entre des planètes rapides et planètes lentes, le ciel, il est très très intéressant, il est constructif en fait. Donc Mars, c'est la volonté, le Pluton, c'est l'énergie le, le, profonde, vitale, pleine du scorpion, planète qui, qui, qui, qui dépense une sorte de, de passion concentrée dans toute action. Euh, c'est très très puissant ces aspects-là. Donc qu'est-ce que j'ai dans le cas Si je devais vous faire un, un résumé des plus, des, plus, des plus gâtés, parce que là on va être très très fin, des plus gâtés avec les trois aspects dont je viens de parler, qui sont, qui sont vraiment rares, il hein. euh, y a mes premier deuxième des décan, balance, verso, euh, gémeaux, parce qu'il y a l'aspect Mercure-Saturne sur le plan intellectuel. Euh, mais également premier-2e décan de mes euh, lions et puis de mes sagittaires. Alors là, vous, euh, c'est le moment de faire passer vos messages. Hein. Là, on peut difficilement trouver un meilleur climat. Et puis avec euh, l'aspect Vénus, maintenant amour, et Jupiter, bon, qui sont les super gagnants j'ai euh, troisième des camps, euh, balance, verso, gémeaux, sagittaire, lion. Et puis même bélier, je n'ai pas beaucoup parlé de mes béliers. Je pas beaucoup parlé de mes béliers parce que quand les planètes sont en balance, elles sont opposées avec vous. Donc mes béliers, plus vous allez... Pas faire de forcing, mieux ça va marcher. Voilà, ça que je vais vous laisser comme message. Surtout que mes béliers, vous avez en toile de fond un Jupiter qui vous veut du bien, un Saturne qui vous veut du bien. Jupiter, l'expansion, Saturne, la vision à long terme. Vous êtes plutôt sur des rails jusqu'en fin d'année. Je vais vous faire le prévision annuelle sur 2022. Là, je vais m'y coller dans la semaine. Euh, C'est très très sympa quand même d'avoir Jupiter et Saturne en protection. Voilà, et enfin, le, le troisième aspect remarquable, c'est euh, Mars, l'action et, et, et Pluton, la vision à long terme et la passion dans ce qu'on fait, euh, va protéger mes troisièmes décans vierges, mes troisièmes décan capricornes, mes troisièmes décans taureaux, mes troisièmes décan poissons, on y va, hein et chacun s'entend, t'entends, il y a un peu de bien quand même, mes troisièmes décans Cancer, euh, c'est pas mal Hein, voilà, voilà ce que ça donne bon, voilà, je vous ai fait une nouvelle lune je vous l'ai fait, bon, je vais essayer de faire des trucs un hein, peu qui changent de l'ordinaire comme ça et, euh, et puis merci, merci pour vos likes pour vos commentaires, pour vos, pour vos abonnements les abonnements, ça hein, fait toujours plaisir voilà euh, merci pour votre gentillesse quoi, hein, tout simplement, et puis pour les bonnes énergies qu'on envoie ensemble hein, on, on met en place toujours ces spirales vertueuses qui nous font du bien je suis très attaché à des choses qui, euh, qui sont que je considère comme essentiel. Être essentiel, c'est quoi paisible, équilibré, bienveillant. Ça, c'est la base. Et puis, euh, les, les règles pour ça, c'est quoi C'est une bonne santé euh, psychique. Hein, Essayer d'avoir des énergies positives, une bonne santé physique, aller crapahuter, bouger un peu, une bonne santé alimentaire, euh, manger des trucs qui nous font du bien. Et puis, c'est une alchimie, quoi. Hein, et puis, avoir surtout surtout mon créneau, c'est des bonnes relations avec ceux qui nous entourent. Euh, je crois qu'à partir de septembre, là, euh, Olivier vous a préparé un calendrier, un calendrier hyper creusé, avec plein, plein, plein. On a fait vraiment un truc creusé, quoi. On a fait une sorte de, de prévisionnel. Je vous avais fait un calendrier de chance et de prudence avec la lune. En plus de la lune, j'ai rajouté tous les aspects de Mercure, de Vénus, de Mars, de façon à faire un truc beaucoup, beaucoup plus fin et construit pour plusieurs mois. Mais c'est lui qui gère ce truc-là. Il le fait de main de maître. Il est génial. Il fait des trucs super. Allez, on se dit à très vite. Merci pour tout.